Salut salut, ici c'est Rex Potam et nous voici partis pour un épisode un petit peu particulier de Compotam Un épisode hors série sur, le, bah pour le coup, les chansons de Noël Et euh, on va s'appuyer pour ça sur une chanson que je viens de sortir qui s'appelle First Christmas Without You Et qui est donc un chant de Noël euh, Mais avant toute chose, euh, si tu n'es pas encore abonné, bah je t'invite à le faire et à activer la cloche pour euh, être notifié des prochains épisodes et euh, bien entendu, si tu veux, tu peux laisser un commentaire pour que nous puissions discuter un petit peu de ce qui fait d'une chanson de Noël. Une chanson de Noël, ben, c'est hein, ce qu'on va voir aujourd'hui. Euh, N'hésite pas à donner ta propre opinion. Et enfin, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai écrit un dossier qui s'appelle Compotam le Compagnon et qui est justement dédié à euh, aider, t'aider si tu veux euh, composer, si tu veux te lancer toi aussi dans, dans cette idée un petit peu folle d'écrire tes propres chansons, n'est-ce pas et euh... également, si tu veux suivre un petit peu les épisodes de Compotam, euh, parfois il m'arrive de ne pas rentrer dans tous les détails, et ce dossier est là pour compléter ce que je peux dire euh, dans mes vidéos. Voilà, générique. Alors, First Christmas Without You, donc c'est un chant de Noël, euh, avec des paroles qui sont peut-être pas aussi gaies euh, qu'elles peuvent en avoir l'air, puisque euh, ben, j'ai eu des, des petits problèmes familiaux cette année, bon, rien d'extraordinaire, hein, ça arrive à tout le monde, malheureusement, euh, donc euh, voilà, pour faire court, j'ai perdu mon père. Euh, donc... Euh L'idée était un petit peu d'intégrer aussi ça, euh, ce, cet événement, dans cette chanson-là. Euh, parce que de toute façon, les chants de Noël, c'est un petit peu ça aussi. Hein. Il y a toute la partie gay, un petit peu, euh, de fête, etc. Mais il y a aussi un petit peu cette partie parfois mélancolique, et parfois un petit peu rétrospective. Et là, un petit peu dans cette chanson, un petit peu plus que ça, du coup. Mais euh, bon, c'est une, une fête avec un, avec un état d'esprit un petit peu compliqué. J'ai voulu retranscrire ça, et en fait il se trouve que dans les chants de Noël, il y a un accord qui se prête très bien à ça, et on va y arriver, euh, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, qui est un accord euh, du second degré diminué. Euh, donc on va en parler euh, à travers cette chanson, donc je te présente euh, First Christmas Without You, je vais faire comme j'avais fait un petit peu pour... Euh, pour Trick or Treat, hein, pour Halloween. C'est-à-dire que j'ai pris plusieurs. Euh, j'ai fait plusieurs brouillons les uns derrière les autres, en m'arrêtant et en reprenant à chaque fois sur, euh, sur un, un fichier un peu plus évolué, ce qui va te me permettre de te montrer un petit peu la progression. Euh, donc voilà, donc la, première, euh, la première ébauche, c'est juste euh, ben, le premier couplet et le refrain en piano voix seul. Euh, avec donc juste les bases bah, de l'harmonie et de la mélodie. Donc si on écoute un petit peu... Ce fameux accord... Alors c'était une première ébauche hein, de la mélodie, elle a un petit peu évolué depuis. Notamment quand j'ai voulu la chanter. Je me suis rendu compte, bon ça c'était un premier jet, je me suis rendu compte de choses en chantant. Niveau rythmique aussi, il y a des choses qui ont changé. Mais grosso modo, euh, les choses y sont déjà. Hein. avec cette fin effectivement où euh, le chant ne se termine pas sur la tonique mais sur la tierce donc pour laisser une première ouverture et ce que je dis c'est qu'à la fin euh, bah, il faudra baisser d'une tierce pour pouvoir complètement clore le sujet en fait il se trouve que tu verras dans les brouillons suivants en fait, dès le deuxième euh, couplet je ferme euh, parce que le troisième euh, pardon, troisième refrain parce que le troisième refrain en fait lui est écrit un petit peu différemment enfin c'est la même chose mais avec des octaves tu vas voir Bon, qu'est-ce qu'on peut dire déjà Plein de choses. Déjà, c'est du 12-8. Donc au niveau rythmique, normalement, 12-8, c'est un temps composé. C'est-à-dire que la pulsation est à la noire pointée. C'est-à-dire que chaque groupe de trois croches forme un temps. Et il se trouve qu'ici, c'est en fait quelque chose d'un peu plus bâtard. C'est-à-dire que parfois c'est ça, mais parfois c'est des noirs... Euh, qui sont en... qui sont appairés par 3. Donc du coup, en fait, presque la pulsation est plutôt à la, à la planche pointée. Voilà. Euh, qui est découpée parfois en deux parfois en 3. Ça c'est une première chose. Deuxième chose qu'on peut dire, donc eh ben, on va venir tout de suite hein, sur euh, l'harmonie. Euh, l'harmonie que j'ai noté par là, parce que c'est bien, parce que j'avais en fait écrit l'harmonie avant avant euh, d'écrire la chanson, donc elle est là, euh, c'est très moche, hein Voilà, c'était un brouillon, c'est pas fait pour être montré à l'écran, mais je te le montre quand même. Euh, et c'est à partir de ça que j'ai écrit la mélodie. Donc, qu'est-ce qu'on a On a la tonalité du morceau qui est en Do, suivi d'un Do euh, majeur 7, donc avec le Si suivi d'un Fa sur Do, donc ça c'est le quatrième degré, j'arrête tout de suite, hein, mais histoire qu'on qu puisse en parler. Donc ça c'est un quatrième degré, donc c'est une prédominante, euh, prédominante, qui est suivie donc de la dominante, qui est le fameux accord, donc ici l'accord la, euh, de Ré diminué, alors qu'est-ce que c'est que cet accord-là Pourquoi il est sympa cet accord Pourquoi il apporte quelque chose euh, et on verra qu'au final d'ailleurs c'est même un ré diminué 7. Mais euh, comment est-ce qu'on peut. Il y a deux choses, enfin euh, il y a plein de choses à dire sur cet accord, mais deux, deux thèmes. Premièrement, qu'est-ce qu'il apporte Il apporte une couleur un peu tristoun, un peu mélancolique, euh, un peu. Euh, oui, triste. Mais c'est ça qui fait un peu, c'est un peu pour moi, c'est ça l'accord magique. Bah, des chansons de Noël, c'est ça qui fait un peu que une chanson de Noël c'est une chanson de Noël, hormis l'instrumentation, on en parlera peut-être un petit peu si j'y pense. Mais euh, c'est cet accord vraiment qui fait ça. Alors Ré mineur 7 bémol 5. C'est comme ça qu'on en parle. Mais moi en fait je le je l'analyse plutôt comme un deuxième degré diminué est en fait donc l'accord diminué de euh, la tonalité mineure parallèle du morceau qui est donc do mineur hein, donc si on fait ça c'est la résolution naturelle de cet accord qui est en fait l'accord euh, l'accord de si7 hein, sans, sans sans sa tonique encore une fois, sauf que on est en Do majeur et au lieu de résoudre donc ce, cet accord diminué comme il devrait être résolu sur Do mineur, eh ben on le résout sur la tonalité du morceau qui est Do majeur et c'est ce qui donne cette couleur donc un peu tristoun parce que de, du coup c'est un accord qui est tiré de, de la tonalité parallèle de Do mineur, mais on garde quand même un petit peu cet espoir, cette... Euh, comment on pourrait dire, cet éclairage un petit peu qui donne ce sentiment-là. Euh, ouais, de joie teintée de mélancolie, comme je l'ai écrit sur mes notes, n'est-ce pas <rire> Propre à cette, euh, à cette période de Noël. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet accord déjà. Après donc un G7. 7 pourquoi euh, attends je, je suis allé un peu trop vite c'est ça oui là, le sol il est pas 7 à ah, la rigueur 7 mineur mais euh... et ce qui est intéressant c'est derrière ce 6 5 là donc 6 5 c'est si et sa carte à vide et si tu regardes bien dans cette, dans cette mesure 7 là il bah, n'y a que des si et des fa dièse il n'y a que ça ça donne une, une couleur un petit peu avide comme ça, un peu on, on attend quelque chose et ça se résout. Donc du coup, ça se résout bah, sur le dos. Donc c'est pareil à chaque fois. C'est c'est ce truc où en même temps euh, en même temps c'est un peu joyeux et en même temps on a l'impression qu'il manque quelque chose. Et c'est voilà, bah du coup c'est il manque quelque chose vraiment. Le texte c'est ça aussi, c'est First Christmas Without You, premier Noël sans toi. Euh, donc ben voilà, il y, y a cette douleur là. Euh, donc après ben on reprend, on reprend à partir de là, c'est la même grille harmonique. Do majeur 7. Fa sur Do Notre accord magique de Noël. Do Sol Et là c'est pas un accord à vide. Là j'ai mis un vrai accord de si. Pardon, si. Oui, c'est ça, si. 7. Ah, sauf que là je le résous pas. <rire> oui, d'ailleurs, c'est une bonne remarque. Dernière remarque. Je le réseau pas sur le dos. Hein, c'est bien ça que j'ai écrit, oui, c'est ça que j'ai écrit. Euh, il est pas 7, le si. Mais j'aurais pu. Mais non, il est pas 7, C'est juste un si. Donc on, on résout sur un La, un La mineur, qui est donc le sixième, sixième degré de Do, qui est donc normalement, c'est ce qu'on appelle une cadence évitée, l'idée étant de faire une répétition des derniers accords qui nous permettent d'aboutir enfin sur la tonique. Sauf que là, je ne le fais pas. À dessin, c'est encore un vide. C'est-à-dire que, donc on arrive sur le sixième degré... Et on attaque directement le refrain. Hein, donc si on rejoue ça, donc ici, là, et on embraye. Donc le refrain, Do, Do 7, Do7, sur Sol, Fa, l'accord magique, <rire> La mineur. Sol, et, et deuxième grille qui est la même. Donc c'est une reprise de la grille harmonique dont je ne vais pas faire une énième redite. Euh, qu'est-ce qui est intéressant ici C'est cette, euh, donc, Do suivi d'un Do7. Alors Do7, qu'est-ce que ça apporte Avec ce Si bémol là. Euh, ce Si bémol, c'est un peu une couleur de blues, euh, c'est note bleue, c'est la, la, la sensible mais qui n'est pas sensible du coup, c'est la, la septième euh, donc, euh, qui a un ton de la tonique, ça donne cette couleur encore un peu tristoun. voilà, on ne va pas se le cacher, ben, je crois qu'on a déjà pas passé pas mal de temps sur ce premier brouillon, hein. il est temps de passer à la suite, euh, donc on embraye sur le deuxième brouillon. Alors le deuxième brouillon, le début pareil, on va aller sur ce qui suit, donc euh, on reprend du premier refrain. Alors ce que je vais faire, euh, j'ai rajouté les cloches, mais dans cette version là les cloches sont juste moches, donc euh, je vais pas les faire jouer, euh, on va jouer juste continuer en piano voix. Euh, les cloches, euh, voilà, c'était juste pour les poser, mais elles ne font qu'un soutien euh, harmonique, elles n'apportent rien de plus que ça, que cette couleur-là qui n'est intéressante finalement que quand on mixe la chose avec des vraies cloches, un glukenspiel en l'occurrence. Donc je reprends du premier refrain. J'ai essayé des choses sur le tempo du, de la mélodie, c'est pas encore ça. des bêtises, il n'y a rien de nouveau dans ce deuxième, à part les cloches. Voilà, et donc on se termine sur un, on termine sur un Do majeur pour pouvoir repartir, bien entendu, pour le deuxième couplet qu'on va voir tout de suite, qui est donc le brouillon 3. Donc c'est là où on Pardon, je coupe juste les cloches encore une fois. C'est là où on enchaîne avec le deuxième couplet. Et donc on va y aller direct. Hein, on a encore le refrain en tête. Without you. Et donc on enchaîne sur le deuxième couplet. Alors ce deuxième couplet... Euh, son harmonisation est euh, complètement différente du, du premier couplet, en fait. On va retrouver une mélodie un petit peu similaire, parce que je me suis arrangé pour, euh, pour que ça colle. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en changeant une note ou deux, on finit par faire rentrer des choses dans les cases, ça fonctionne. Mais qu'est-ce que je voulais faire dans ce deuxième couplet Je voulais faire quelque chose, pour le coup, un petit peu plus gai, un petit peu plus pop, on va dire. Euh, et effectivement, sur ce deuxième couplet, on a du Do, du La mineur, du Ré mineur, euh, du Sol. Enfin, les accords classiques d'une chanson pop simple, c'est du 1-4-5-6. Euh, donc allons-y, et donc, Do, La mineur, Ré mineur, Sol, Do, La mineur, Ré majeur, Sol, Do, La mineur, Ré, Sol, Do, La, Ré majeur toujours, Sol, 7. Euh, avec peut-être remarqué pas mal de renversements c'est à dire que le, le sol et c'est un sol sur ré par exemple donc un deuxième renversement le la c'est un la sur do premier renversement etc ce qui permet d'avoir une ligne de basse qui est finalement assez stable euh, la basse si tu regardes ça fait do do ré ré do do ré ré do do ré ré do do ré ré peut guère faire plus stable euh... Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus euh, Un petit tempo un petit peu sympa à la main droite du piano, quelque chose un poil plus enlevé aussi, le rythme est un poil plus rapide aussi. Euh... Le Ré, donc le deuxième degré, est un Ré, sauf au tout début, qui est un Ré mineur. Euh, pardon, où ça Là, non Là, voilà Là c'est un Ré mineur, mais alors après tu remarques que le Ré, lui, il est majeur. Ce qui nous permet d'aboutir relativement facilement sur l'accord de sol qui suit. Euh, sauf que l'accord de sol, lui, n'est pas un accord de sol 7. Et d'ailleurs, le fa est à nouveau naturel. Donc, c'est un peu l'idée de tromper sur la marchandise. Tu as l'impression d'arriver sur un sol 7, mais en fait, non. Non, parce qu'on n'est pas si gay que ça. Hein. Euh, on reste dans une chanson, je tourne ma page, hein, Désolé. <rire> on reste dans une chanson où finalement euh, ce qui est gay n'est gay qu'en apparence euh, et on reste au mieux mélancolique euh, voilà donc euh, on l'a écouté, le deuxième couplet bah, c'est le même que le premier avec donc à la fin comme je disais hein, un first christmas, notre premier noël without you, sans toi ah dans ce brouillon-là, c'était pas encore fermé, mais tu vas voir qu'à terme, ça va être fermé. Et eh ben, continuons, enchaînons, euh, enchaînons, enchaînons. Draft 4, je coupe encore les cloches, qui décidément ne sont pas belles à écouter ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans ce Draft 4 euh, La mélodie a un petit peu changé euh, sur le premier couplet. C'est-à-dire que dans les versions précédentes, il y avait des notes très très hautes. C'est trop tôt pour faire ça, c'est pas le moment. Et ce qui est très intéressant, tu vas voir sur l'accord magique, c'est La bémol Ré. Il apporte ce je ne sais quoi, ça, ça marche, juste, ça, ça juste marche en fait. Euh... Ok, donc euh, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire de plus là-dessus Oui, je crois que j'ai recommencé à rajouter des ponts. Voilà. Donc par exemple, entre le premier et le deuxième couplet, j'ai rajouté un tout petit pont qui est juste une transition pour revenir. Et pour faire un petit accélérando le deuxième couplet est plus rapide, en prenant quoi euh, Les deux premières mesures, ce sont des mesures qui sont tirées euh, du premier couplet, donc ce sont les rythmes, ce sont les harmonies du premier couplet et du premier refrain, et ensuite là on introduit donc le rythme syncopé, enfin syncopé, euh, le rythme un petit peu chaloupé comme ça du, du piano qu'on trouve sur les parties qui suivent et euh, avec une harmonie qui me permet de euh, transitionner sur le deuxième. Donc là, on a un Ré 7. Non, on a un Ré, mais majeur, suivi d'un Do, qui n'est toujours pas 7. <rire> euh, donc on, a, on arrive sur ce deuxième couplet. Et ensuite, à la fin de ce deuxième couplet, nous avons le deuxième refrain, avec enfin... le rythme. Finalement choisi pour ce refrain sur A Fast Christmas, euh, et à la fin, voilà cette fermeture et le pont. Le pont, qu'est-ce que c'est C'est des séries de trois mesures Donc là on a fait une première phrase, voilà la deuxième Qui est la même chose, un ton plus bas Suivi d'une troisième marche Qui commence pareil Mais là qui change Donc J'aurais dû Voilà Donc qu'est-ce qu'on a On a, on a une première, mesure, une première série de trois mesures qui étant La mineure. La mineure qui est donc la relative mineure de Do. Donc passer de Do à La mineur c'est facile, il suffit de rien faire. Donc Do. La mineure. Alors qu'est-ce qu'on a fait là donc on a fait le La mineur, suivi euh, directement euh, d'un accord de Ré, euh, qui est la sous-dominante de là. Euh, pourquoi on prend la sous-dominante plutôt que la dominante C'est ce qui va nous permettre de moduler un ton plus bas. Euh, parce que du coup, on passe par un sus 4. Donc un, un ré suspendu, donc Ré. Sol là, hein, donc en fait si on regarde, ça fait La mineur suivi de Ré, oui d'ailleurs c'est Ré mineur, oui c'est Ré mineur, petite faute sur ma note, c'est pas grave, euh, donc on, on reprend, donc là, Ré suivi de Ré, Sus 4, qui va nous permettre d'arriver directement sur la suite, qui est donc SOL. Tu vois l'idée Et comme on a un SOL, et ben SOL, même chose, hein donc SOL, DO mineur sur SOL, suivi d'un DO, pardon, pas mineur, SUS4, qui va nous permettre, comme on a un FA du coup dans l'harmonie, de tomber sur le FA mineur. Et rebelote, comme on a un Fa mineur et ben, on va lui mettre un Si bémol. Mineur Non, celui-là est majeur du coup. Première variation. Donc c'est là où les choses commencent à changer un petit peu. Où on essaye d'être un poil plus gai, parce que du coup tu as un, un, Do, un Si bémol majeur, suivi tout de suite, on remonte d'un demi-ton tout ça, Je me suis emballé, hein, j'ai dit des bêtises. Non, non, j'ai pas dit de bêtises. Non, non, j'ai pas dit de bêtises. C'est bien ça. Donc je reprends si suivi de si. Donc si bémol suivi de si. Et ceci, si, si, donc si, ré dièse, fa dièse. Je le fais suivre d'un Sol dièse 7. Donc, tu vois, il y a pas mal de notes en commun, mais ce, ce dièse 7, qu'est-ce qu'il me fait Il fait que du coup, bah, je suis passé de Do à Do dièse. Do dièse. Et donc là, du coup, on se retrouve à faire un truc aussi qui est assez typique dans ce genre de chanson. Le dernier refrain est un demi-ton plus haut. C'était un peu ça l'idée. Donc avec ce pont un petit peu tristone, hein, encore une fois c'est voulu, hein, bien entendu, hein. première marche, un deuxième marche du coup. Et la troisième marche qui change un petit peu. Et voici le dernier couplet. Alors, pour l'instant, c'est juste transposé. avec déjà l'idée que la fin doit être un petit peu plus... un peu plus présente. Et donc pour le coup, j'ai octavié la fin. Et donc la toute fin du morceau qui est juste une reprise de l'harmonie, en reprenant des, des bribes de la mélodie pour euh, bah, conclure le morceau. un accord très riche au piano, tu as vu, et donc du coup bah, ça, euh, même pour le jouer, c'est juste impossible. Hein. Donc en fait, je fais comme aurait fait un vrai pianiste, c'est-à-dire qu'il pose certaines notes avant d'autres. Écoute. tant que les extrêmes sont posés après, parce qu'il faut le temps que le pianiste bouge ses mains. Voilà pour ce euh, draft 4. Euh, et donc qu'est-ce qui va se passer dans la suite eh ben, Je vais commencer à vouloir chanter. Et en voulant chanter, je vais me rendre compte de certaines choses, et donc je vais vouloir faire quelques corrections. Et donc qu'est-ce que j'ai fait dans ce draft 5 ben, J'ai commencé aussi à ajouter des nuances. Hein à un moment, il faut quand même se dire que tout n'est pas à fond les ballons. Euh... Je ne vais pas le rejouer encore une fois. Hein. Mais tu vois, j'ai écrit les nuances. Euh... Toujours ce bel accord là que j'adore. ok euh, it's our first Christmas under the tree. All the treasures. Il euh, y avait un mot qui n'était pas correct, enfin qui n'était pas correct dans le texte initial que j'avais écrit. J'avais écrit all the boxes, mais ça, en le chantant, ça s'est changé tout seul. All the treasures. Euh, ça, j'en ai pas parlé de by the staff. C'est un truc qui est volontairement faussé. Euh, C'est-à-dire que la prosodie du texte est volontairement pas bonne. Euh, the stuff, en fait, l'accent est sur the, c'est impossible en anglais. Your last present by the ça donne ce un petit je ne sais quoi qui rajoute un tout petit peu de truc. Normalement, si tu euh, si tu l'avais écrit correctement en anglais, tu aurais écrit ça comme ça. And your lost present by the staff. Mais je trouve que... ben, bah, il manque quelque chose. Donc... Donc voilà, je l'écris comme ça, et ben, bah, c'est ça qui a été choisi. Et puis du coup, à la fin... A first Christmas... Donc du coup, là, je le prends volontairement à l'octave en bas. Tout est en bas, là. Tout est en bas, exprès. Euh, ensuite donc euh, the, children, the children are ground by now, etc. Euh, et là on commence tranquillement à monter un petit peu. Un petit pha. Et puis donc après au refrain, It's half as Christmas. Euh, under the tree... Et là du coup, bah, à la fin là donc, on reprend le, la mélodie telle qu qu'elle a été écrite à l'origine. Donc avec le First Christmas en haut. Et là on ferme. Et enfin, sur le dernier refrain... Euh, on n'y est pas encore tout à fait... Donc là on est encore juste au fait qu'à la fin, à Christmas... OK Et en bas. Alors après, ici, qu'est-ce qui s'est passé ici euh, Je vais juste couper donc les cloches. Où, mes cloches Là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici Eh bien, j'ai commencé à instrumenter. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un chant de Noël ben, il faut des, des cordes. Il faut beaucoup de cordes, si possible pas mal dans leur résonance et pas mal dans leur reverb plutôt que présente en front euh, en frontal. Euh, donc du coup, on verra. Enfin, on verra pas parce que je vais pas te montrer le mixage. C'est mon ordi, ne va pas vouloir suivre. Euh, donc ici, ben, je vais juste. Euh, donc j'ai rajouté des cordes, hein, comme je disais, une flûte aussi pour avoir un petit peu ce côté aigrelet. Il y a les cordes dont on parle depuis le début que je m'obstine à ne pas vouloir te faire jouer ici. Euh, et au montage, enfin au mixage, je rajouterai également j'ai des grelots donc que j'ai enregistré euh, directement euh, au micro donc je, voilà j'en ai eu mal au bras <rire> à faire euh, faire vibrer le machin euh, pendant cinq ou 10 minutes n'est-ce pas Mais euh, bah, c'est ce qui donne aussi ce petit fond un petit peu un petit peu de Noël c'est ça aussi c'est les grelots qui font le, le traîneau quoi euh, qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre d'autres mixages hein histoire d'avoir les qui vont bien aussi. Euh, un gong à un moment. Enfin, deux, trois bricoles comme ça, histoire d'avoir un petit peu de, de vie aussi au mixage. Mais le plus important, bah, c'est ce que j'ai rajouté tout ici. Hein. Donc là, j'ai rajouté une intro du coup. Alors avec pas mal de choses aux cordes, je sais pas si tu as remarqué. Les violoncelles et les contrebasses sont en pids. Euh, Donc c'est-à-dire que les notes sont jouées comme sur une guitare, euh, ou comme une contrebasse quand tu l'utiliserais en jazz. Quoi. Euh, les altos tiennent des notes longues, histoire d'accompagner un peu la flûte sur, sur des notes tenues dans un registre différent. Donc les altos dans le médium et les flûtes tout au-dessus. Et les violons 1 et 2, elles sont en, en staccato, c'est-à-dire qu'elles jouent des notes très courtes, mais à l'archet, donc ça va être dim, dim, dim, voilà, ça donne ça. Si je joue juste les premières cordes, donc voilà, si tu, donnes sous... si tu joues tout ça ensemble, ça donne ça. Je vais te faire écouter juste les cordes. même sans la flûte, voilà, juste les cordes. Donc quelque chose de très délicat. Avec en plus, euh, là pour l'instant c'est brut de fonderie, à l'humanisation, on jouera effectivement sur les, les tenues de notes, pour qu'elles ne soient pas aussi euh, RAM comme ça. Je voulais juste encore te parler de cette mesure-là, qui est intéressante, parce que c'est ce qui se passe tout le long du morceau, on n'en a pas trop parlé. Euh, J'en ai parlé au tout début, mais c'est l'idée que le 12-8 est parfois découpé en noir pointé, des fois, parfois en noir. Donc ici, le, la première moitié du temps est en noir pointé. Euh, on le voit ici au piano, hein, euh, euh, suivi de ça, et on le voit aussi aux cordes, donc les cordes n'ont jamais le temps fort sur cette première moitié, et comme, comme dans tout le début, elles jouent les deux croches qui suivent, et là par contre, elle joue chacune une noire, en deux croches à chaque fois, donc euh, si tu écoutes bien, ça donne ça, A, A, A, A, BAM. Ok et c'est ça tout le long du morceau, euh, tu le retrouves au soliste euh, notamment, tu vois, il a détenu des, euh, des noirs qui descendent. Euh, et c'est pas toujours ça, et etc. à l'accompagnement. Euh, voilà, qu'est-ce que je voulais te montrer de plus Donc ce motif là est repris... Euh, je vais tout de suite te dire où c'est repris, c'est dans le pont entre les deux entre Les deux couplets, hein. on a vu que j'avais fait un petit pont de quatre mesures qui prenait une partie du premier et une partie du deuxième couplet, donc j'ai repris, j'ai repris staccato sur les violons, par contre, j'ai pas repris le, pid, le pizzicato sur les notes graves, j'ai fait que des tenues histoire d'avoir un petit peu quelque chose de différent et de quelque chose qui introduit la suite où euh, bah, c'est que des. Tu dis n'importe quoi, je me laisse emballer <rire> parce que la suite c'est que du pizza. Non mais je voulais quelque chose de plus tenu à cet endroit là. Mais la suite après effectivement, ben... On part tout en pizza. Histoire d'avoir quelque chose de très aérien sur le deuxième couplet qui est, qui est censé être plus joyeux. Et j'introduis les archets au fur et à mesure, aux différents pupitres. Donc là il y a deux violons, l'alto. avec toujours cette dualité euh, noir-pointé-noir et là, tout le monde est à l'archer. Et sur le refrain... La dualité est encore plus noyée dans le sens où tu as des pupitres qui ont des noirs pendant que des pupitres ont des noirs pointés à la pulsation et vice versa. Donc les mesures sont à chaque fois coupées en deux et c'est pas toujours les mêmes qui ont les mêmes choses. Tu vois, regarde le violon 2 et l'alto, comment ils se battent un petit peu en duel, là. Voilà. Euh, le pont, il euh, n'y a rien de plus à en dire que ça, sauf effectivement bah, juste cette petite montée là pour introduire la fin. Euh, c'est tout ce que j'avais à dire sur les cordes, et donc sur cette partie-là. Euh, les flûtes apportent donc juste cette ce dynamique un petit peu aiguë, histoire d'avoir quelque chose de plus aérien. On a besoin de ça quand même aussi pour un chant de Noël. Et enfin, euh, Draft 7, bah là c'est la véritable, la véritable humanisation. Hein. La véritable humanisation dans le sens où ce sont plus juste euh, l'utilisation des, des dynamiques de Noteworthy, mais euh, voir ma vidéo, je sais pas si je vais remettre un lien dessus sur l'humanisation, mon système où j'utilise euh, à la fois le, les dynamiques de Noteworthy mais aussi euh, ce qui s'appelle des MPC, des multipoint contrôleurs qui permettent d'avoir de, des, des phrases un petit peu sur la durée avec des crescendo et des cre décrescendo un peu plus larges. Encore une fois, voir cette vidéo-là si tu veux en savoir plus. J'utilise toujours la même technique. Et au chant, euh, je pense que c'est là. Oui, voilà, enfin ici, euh, à force de chanter et de m'approprier le morceau, et eh ben j'ai pu me rendre compte que quand même, ce serait bien d'avoir quelque chose de plus aérien en haut. de plus dramatique quelque part. Ah, et donc là, ça te donne... Bah, le sommet du morceau, c'est ça, quoi. Le sommet du morceau, c'est ça. C'est-à-dire que tout est un chemin pour arriver sur ce dernier refrain qui te donne tout. Et la fin qui se termine tout en douceur. Et voilà. Et donc du coup, bah, si tu l'as pas déjà fait, moi je t'invite à aller écouter... Euh, la vidéo, euh, bah, la chanson, hein. donc euh, pareil, je te mettrai certainement le lien euh, dans les fiches, et puis bien entendu en description. Et je pense que avec ça, on va pouvoir clore euh, ce chapitre sur euh, les chants de Noël. Hein. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir euh, bah, le, le, le deuxième degré est diminué. Hein. Donc euh, Ré mineur euh, 7 bémol 5. <rire> voilà. Et euh, quoi d'autre? Euh, les harmonies donc, qui mélangent un petit peu la gaieté, mais toujours avec cet arrière-plan un petit peu mélancolique. D'autant plus dans cette chanson là, vu le thème qui est abordé. Et l'instrumentation euh, qui est importante. Hein. Donc euh, moi j'ai toujours un piano, mais ça c'est chez moi, tu t'es absolument pas obligé de faire pareil, mais j'ai très souvent un piano qui me fait à la fois le support harmonique et mélodique et rythmique. Et donc ici, euh, bah les cordes, la flûte, les cloches et, euh, et tous les autres instruments que j'ai pu rajouter, notamment les grelots hein, qui te donnent un peu cette ambiance-là. Et euh, le chant qui a besoin aussi, euh, aussi à la fois de moments de, de calme, de douceur, et de ce moment un petit peu où il faut vraiment tout donner. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit et à toi maintenant si tu veux bah, de faire ta propre chanson de Noël, moi je serais heureux heureux que tu me dises dans les commentaires bah tiens j'en ai écrit une aussi, voilà ce que ça donne <rire> qu'on puisse échanger un petit peu sur le sujet et en tout cas bah, joyeux Noël du coup, un petit peu en avance, hein, bonne fête et puis porte-toi bien et à très bientôt pour un prochain épisode de Compotam. Ciao ciao Straight from you, or the smile is you.